Banque de fils de pute. Tu vois, on est dans un pays de fils de pute. Sa mère, banque de fils de pute que vous êtes. Fils de pute de français, fils de pute de français. Nous aussi, on va le harak. <rire> Ta mère nous fnique Tu venir avec moi, s'il vous plaît Je vous accompagne. Je vous demande de préparer vos affaires, vous allez euh, à l'aéroport. L'aéroport Je ne rentre pas au blé Je suis sûr je ne pas au Si vous, j'ai refusé de monter dans l'avion, vous monsieur. le direz là-bas au, au commandant de bord. Je ne rentre pas au mais... bled, c'est impossible Sache-moi là Je ne rentre pas à C'est bon, c'est bon C'est bon de Lâche-moi Je moi, bon. Lâche -moi. J'ai pas vu mon avocat J'ai pas vu mon avocat Je ne pas, je ne pas, là, ah, ah, je ne pas, ah, ah, ah, je ne pas, je je ne pas, c'est je ne pas, Non je ne ah, ah, oh, pas, là je ne pas, je je pas, je